un peu de jus de citron On vert ça c'est vraiment pas mal et tu vois surtout que t'as t'es habitué à tenir un couteau t'es pas euh, mal à l'aise en cuisine quoi ça Ouais ah je regarde je t'ai regardé à la télé donc là, Ah ça. ouais <rire> J'ai juste précuit du quinoa. Ça tu sais à quoi ça ressemble, c'est du quinoa cuit qui est un peu refroidi. <musique> Ton légume favori